BioGarant présente Madame de Bon Conseil. Madame de Bon Conseil suit toujours les bons conseils. Les conseils musclés de son coach. Les conseils optimistes de la météo. Et même les conseils bienveillants de sa maman. Alors, pour ses mots du quotidien, elle suit les conseils avisés de son pharmacien et choisit les médicaments sans ordonnance au prix malin. BioGarant Conseil. BioGarant. Chaque jour, agir pour la santé.